Bonjour les amis, c'est Franck de Creolinium.fr Alors je suis content de vous retrouver pour cette vidéo Il y a... Alors, cette vidéo s'intitule « La foire aux réponses ». C'est forcément euh, la suite logique de la foire aux questions. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Et euh, <rire> bon, je pense qu'on va... On risque de rigoler un petit peu. Alors, je vais euh, déjà préciser un truc. Cette vidéo est entièrement sponsorisée par euh, un gros, gros sponsor qui est euh, relativement bien connu. Euh, je ne vais pas le nommer. Je vais juste vous le présenter. Alors, non, ce n'est pas Cronenbourg. Non, non, non. Euh, attention, l'alcool cul, machin, et toutes les conneries qui vont bien avec C'est juste sponsorisé par Voilà, mon sponsor préféré Jackie et Michel Alors, ça y est, je vois les pouces rouges arriver. Ah, tiens, il y a trois d'un coup là Allez Vous ah, voyez, on a un qui vient d'arriver Donc euh, C'est pas ma bière préférée C'est loin d'être ma bière préférée Je la connais pas du tout, je vais la goûter Donc c'est juste histoire de t'être dans l'atmosphère. Alors, je vais euh, commencer par les questions qui sont arrivées en premier, forcément. Voilà. Bon déjà, c'est me une belle couleur. Alors, une question de pile, poil, passion, bricolage. Alors, Mickaël. Quel est ton meilleur souvenir de réalisation et ton pire souvenir Pour oh. Alors mon meilleur souvenir, alors un des, un des meilleurs, je vais vous une, une petite anecdote. Euh, quand j'étais apprenti, euh, on était avec mon patron en train de faire des conneries, enfin des conneries euh, de travailler dans une église. Il était parti chercher des des matériaux et euh, j'en ai profité pour ouvrir la petite armoire où il y avait le vin de messe et puis euh, les hosties et en fait euh, j'ai bouffé toutes les hosties qu'il y avait dans l'armoire dans alors je sais c'est blasphème mais moi je peux vous dire sentir que j'avais faim et je me suis bien régalé même si ça a techniquement pas trop de goût <rire> euh, le pire souvenir c'était... il euh, y, y en a tellement aussi c'est pareil euh, euh, ça quand chez mon deuxième patron quand on faisait du, de l'agencement euh, pour le Futuroscope, on collait des. Alors, rien à voir avec la menuiserie, hein, on collait des, comme des stickers sur, sur les vitrines. C'était un tel boulot de merde, mais bon, il fallait bien le faire, il fallait, fallait bien ramener de l'argent à la maison. Euh, c'est euh, un des.. Ouais, je crois que c'est les pires souvenirs que j'ai eu, euh, les clients, enfin les clients, les, les touristes qui te regardent, euh, limite à te cracher dessus, enfin bon, bref, euh, vous voyez le genre quoi. Ils te prennent de haut parce que t'as qu'un petit ouvrier ou un petit apprenti. Bon. Voilà. Alors, une question de Vulbas 2. Alors, euh, je ne sais pas si je le prononce très bien. Euh, bon, ben, dis n'importe quelle question. Alors, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier bah, Je dirais la poule, moi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà. Euh, question euh, très, <rire> très pertinente. Ensuite, euh, question de, de Tony Simoes. Alors, je, je, je pense que je le prononce mal. Désolé, Tony. Euh, quel youtubeur français aimes-tu et lequel n'aimes-tu pas Alors euh, youtubeur français j'aurais tendance à dire bah il y en a tellement je ne euh, vais pas me contenter de qu'un mais bon il euh, y, a, y a Laurent, il y a Mathieu, il y a l'autre Mathieu David, il y a, y a Anthony de l'instant des copos, il y a Nico des. des copeaux de Nico, il y a Renaud Bauer, mais euh, pour moi j'ai pas de préférence. Voilà, euh, mais par contre euh, Au niveau euh, Lequel détestes-tu le plus C'est exactement ça la question Lequel n'aimes-tu pas euh, Alors je sais Je crois que je vais perdre euh, 300 abonnés Mais deux, désolé de vous le dire Mais je crois que l'atelier est pas mal Voilà euh, Pas sur le fait qu'il qu débute Ou n'importe quoi Il fait de très bonnes vidéos Il s'est amélioré grandement Alors c'est ça c'est un compliment Attention hein. euh, il s'améliore de jour en jour, il est au niveau vidéo. Par contre, il ne supporte pas la critique, euh, positive ou négative. Il n'aime pas être mis en cause. Je suis désolé, pour moi, ça passe pas. Quand on s'expose se... sur YouTube, on doit accepter euh, les critiques. C'est euh, les règles du jeu. Euh, moi, quand on me pose un commentaire, je ne suffis... supprime pas, je ne censure pas. C'est comme ça. Euh, C'est de nos erreurs qu'on progresse. Et les critiques qu'il y a que vous me laissez me servent à avancer. Alors, euh, je suis loin d'être le meilleur, mais je pense que quand je pose un commentaire sur une vidéo, je, je suis sûr de moi et je, je, je sais de quoi je parle. Enfin, je pense savoir de quoi je parle. Voilà. Tony, je pense avoir répondu à ta question. Bon, il y en a une autre. Il y a Brico, euh, je ne sais plus quoi, un, un, truc qui, un mec qui filme avec son téléphone portable aussi. Lui, il est pas mal. D'ailleurs, à chaque fois que je regarde une vidéo, je vomis. C'est comme ça. Une question de Pouki Chapman. D'où te vient cette passion du bois Un parent menuisier, quelle est ta réalisation qui te rend le plus fier alors, cette passion du bois, je crois que ça devient d'un de mes oncles et de mon grand-père. Un de mes oncles qui était gendarme, qui sculptait euh, son temps perdu et faisait des superbes trucs. Je pense que la passion vient de lui. Le, travailleur du, le travail du bois lui a toujours plu et euh, ça lui plaît toujours. D'ailleurs, il, ma... il me suit sur YouTube. Il est, il est, je pense qu'il est très assidu. D'ailleurs, je pense qu'il va regarder la vidéo. Euh, un parent menuisier, non, du tout. Quelle est ta réalisation qui te le plus fier euh, Aucune. Je suis un éternel insatisfait, donc euh, j'aurais tendance à dire celle qui va arriver plus tard, voilà. Peut-être, peut-être que je serai fier de cette future réalisation. Alors, je l'ai pas encore développée, n'ai pas encore pensé à laquelle ça sera, mais euh, non, je vous dis, je suis un éternel insatisfait, donc tout ce que je fais pour moi, c'est toujours remettre en cause. Euh, D'ailleurs, ma femme me, me critique un petit peu sur ça parce que bon, je suis un petit peu trop limite vis-à-vis -vis de moi. Une question de Gilot 75 75 Alors euh, je pense que c'est Jean-Louis Je ne suis pas sûr euh, Une question me brûle les lèvres. Pourquoi Malouf, qu'est-ce qui t'attire tant dans ce style Bon dimanche et joyeux Noël Alors vous voyez que la question déjà euh, <rire> Je pense qu'il s'est un petit peu gouré euh, Pourquoi Malouf ben, Malouf, Je l'ai découvert en 2003 lors d'une mission au Canada Je regardais euh, une télévision Enfin euh, Une télé euh, euh, câblé euh, là-haut et je suis tombé sur un reportage sur lui et je suis tombé euh, littéralement amoureux de ce qu'il faisait alors euh, ça a mûri depuis ce temps-là et euh, j'ai voulu reproduire ce expliquer. que cet ébéniste de talent faisait donc bah je pense que ah, je suis loin très très loin d'avoir son talent je, je caresse l'espoir un jour de, de l'avoir mais mon, mon avis non ça sera pas possible euh... je Ouais je vous dis, hein, c'est le, le malouf. J'ai acheté les, les plans il y a 6 ans à peu près et j'ai mis 6 ans à commencer la construction de ce petit euh, Hawking Chair. Donc euh, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J.O. Euh, Qu'est-ce qui t'attire dans ce style C'est euh, fluide. Il n'y a pas d'angle droit. Il y a, tout est fait en, en sorte que euh, tu as l'impression que c'est qu'un seul morceau de bois. C'est ça le style Malouf et c'est ça qui me plaît chez lui. Alors, une question de l'atelier cave. Alors, deux questions. Préfères-tu les chiffres impairs ou les chiffres pairs euh, Techniquement, je m'en branle. <rire> je ne peux pas te dire mieux. Euh, euh, plus sérieusement, quel style de musique écoutes-tu? écoutes-tu alors le style de musique c'est simple, moi c'est 8 alors c'est pas un style de musique, c'est une radio, c'est que du rock euh, Des années 70 à nos jours, c'est ce qui me va le mieux Alors les conneries de, de techno, de rap, de machin à la con, euh, c'est pas possible pour moi C'est un viol auditif, c'est... d'ailleurs c'est une connerie monumentale euh, Voilà, <rire> je, peux pas, je peux pas dire mieux Alors j'aime le jazz, le classique, euh, tout ce qui est vraiment de la musique, pas du bruit quoi euh, voilà ça, je pense avoir répondu à ta question alors une question de Lucas Moreau bonjour Franck, quelle est la superficie de ton atelier et quel est ton métier actuellement alors la superficie de mon atelier alors ici ça fait euh, à peu près 6 mètres carrés grosso merdo hein, il y a peut-être un petit peu plus euh, quel est ton métier actuel alors je suis chauffeur opérateur avitailleur. c'est à dire que en gros pour être grossier, euh, je suis le soutier, le pompiste, je fais le plein des avions. J'ai une double casquette, je m'occupe aussi du contrôle qualité. Voilà, Quel, contrôle qualité, carburant, aéronautique. Euh, C'est tout. Alors, une question de Tchouch22. Alors, pareil, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, combien de temps par semaine en moyenne tu passes dans ton atelier Oui et pour le montage des vidéos Alors, euh, ouais, ouais, ça c'est une belle question qui doit bien faire hurler ma femme. Euh, combien de temps par semaine en moyenne tu passes dans ton atelier Pff, Je sais pas. Euh, J'ai un travail avec des horaires décalés. donc C'est-à-dire que je vais commencer à 5h du matin et je vais finir à 13h par exemple. Ou 6h, finir à 14h. Donc en général, l'après-midi, euh, je fais 4 5 heures par jour dans mon atelier. Alors bien sûr, je vais chercher ma fille, je m'occupe un petit peu d'elle. Euh, mais allez, ça va, elle a 4 ans mais elle est assez, assez autonome elle bricole un petit peu avec moi donc vous la voyez pas dans la vidéo mais de temps en temps vous l'entendez et pour les vidéos bah, c'est simple sur la dernière que vous avez vue le week-end dernier c'est à dire la réalisation des top arms c'est à peu près 16 heures pour une vidéo de 40 minutes c'est énorme euh, donc bah, on revient dessus on, fait, on a une idée, on fait un premier jet on valide, on dévalide euh, on, fait une enfin, on fait une autre vidéo on fait un autre montage, on contrôle euh, on choisit ses musiques, c'est euh, un boulot de dingue. Mais ça me plaît, donc je ne vais pas me plaindre. Question. Une question de Guillaume PRN. Alors salut Francky, Fréquence et durée des rapports avec ta femme ou les autres. Eh ben euh, fréquence le plus souvent possible. Et durée des rapports euh, entre 2 et 3 minutes. Ouais, non je rigole. Euh, je ne sais pas, je calcule pas. Je, <rire> je sais pas, je peux pas te dire. Mais souvent quand même. Ensuite, euh, une question de Michel Bouchard. Alors Michel, c'est un mec qui me suivait très très régulièrement. D'ailleurs un petit peu comme vous comme vous tous, il me pose souvent des questions qui sont, enfin des questions. Il me pose souvent des, des commentaires qui sont très très sympas. Merci Michel. Euh, bonjour Franck, très peu de questions J'ai déjà découvert plein de choses En regardant ces super vidéos Ton expérience pour le travail du bois Te vient d'une formation ou tout simplement du bricolage Alors je suis de formation menuisier euh, Je ne me suis pas spécialisé Dans l'ébénisterie Mais c'est venu naturellement Alors c'est pas un cursus ébéniste hein, Je vous dis tout de suite euh, Mais je, je, je, je m'y suis intéressé euh, Très très tôt Et euh, sur l'ébénisterie je suis complètement autodidacte donc, euh, voilà. Euh, compte tenu de tes connaissances, de la maîtrise du geste, ne serais-tu pas tenté par la restauration de meubles anciens car la précision et la minutie sont des qualités qui te personnifient Bien amicalement, eh ben, euh, j'ai commencé mon apprentissage chez un patron et il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de restauration de meubles. Et c'est un truc qui me faisait euh, bien, bien kiffer. Euh, alors, c'est ingrat parce que quand il faut gratter, bah, il faut gratter c'est souvent dégueulasse euh, ton et puis euh, lessive de soude, c'est vraiment dégueu ça pue et bah, on apprend le métier comme ça donc euh, oui j'ai une, une base quand même en ébénisterie, mais pas réellement euh, pas, pas à l'école alors, alors là j'ai une question enfin une question, j'ai plusieurs questions Maçon du 47, alors merci de me, avoir, enfin, me les avoir posées euh... <rire> Avant de porter la barbe, es-tu es d'abord allé voir Dieudonné Alors, euh, en spectacle, j'ai horreur de ce mec-là. Pour moi, c'est un fils de pute, fini. Euh, je ne peux pas dire mieux, tiens, une petite quenelle. Euh, penses, et penses-tu faire de la politique, du coup Alors, la politique, c'est pareil, ça me sort par les oreilles. C'est un truc que j'ai horreur des politiciens. C'est des mecs qui ne servent strictement à rien à part s'engraisser personnellement. Euh, petit message subliminaux Aux deux derniers candidats là. Enfin à tous les autres d'ailleurs Parce qu'ils sont tous pareils On le sait pas mais ils sont tous pareils Donc pas de politique euh, J'ai horreur de ça D'ailleurs j'en parle très très rarement à la maison Et avec mes amis encore moins Je ne sais même pas la peine de me parler de ça Je, je supporte pas euh, La lame de rasoir en collier revendiques tu avoir fait le Vietnam Ou préfères-tu compenser que tu... Que raser tu fais moins peur. Oula, c'est un peu compliqué comme question. Euh, fait le Vietnam, non, mais pas loin. Euh, <rire> Préfères-tu compenser que... Oh, putain, on n'est pas clair sa question. -là, hein. Bon, je vais pas y répondre. Euh, pourquoi de l'OSB et pas du merisier sur des murs de l'atelier Bah c'est simple, le merisier ça coûte une blinde, et l'OSB ça coûte que dalle. Surtout quand c'est les chutes qui ont permis de réaliser ton plancher, un hein, de tes planchers. Euh, As-tu aimé le dernier Tarantino Oui, je suis un grand fan de Tarantino. Penses-tu que ta GoPro te fasse comprendre que tu as un problème de narcissisme aigu et qu'elle attire ton attention sur le fait qu'elle ne, <rire> qu ne passe pas autant que toi à l'écran euh, Non, je, pareil, je ne pense pas être narcissique. Enfin, euh, ben, j'espère pas. Dites-le moi d'ailleurs si je suis narcissique. Euh, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus narcissiques que moi, mais bon, ce n'est pas, pas, pas eux qu'on pose la question. Voilà. Donc je pense avoir répondu à quasiment toutes tes questions. J'espère que ça te fera plaisir. Okay. Alors une question de Bernard Comte. Salut Franck, ce qui est bien avec toi, c'est que tu réponds toujours à nos commentaires et questions avec la gentillesse qu'on te connaît. Petite question, où en es-tu dans ton projet d'atelier Eh bien c'est simple, euh, ça n'a pas avancé depuis que j'en ai parlé. <rire> Petit problème technique avec la, la voiture. La Créomobile a décidé, a décidé faire de, de faire des siennes. La petite boîte de vitesse automatique, elle n'a pas, pas aimé. Donc ben là, elle est au garage. Enfin, quand je vous parle là, à l'heure actuelle, j'aurais récupéré ma, ma voiture. Euh, non, non. Euh, L'atelier, pour l'instant, euh, j'ai juste fait le repérage au sol. Euh, les matériaux ont dû être commandés euh, le c'est-à-dire aujourd'hui. Alors est, je ne sais même pas quelle date on est le samedi 6 mai donc euh, je tourne cette vidéo le samedi 6 mai donc les matériaux normalement sont commandés euh, j'attends pour aller payer et euh, commencer à regarder pour la livraison et c'est tout, voilà une question de Clash Darwix alors pareil, je ne sais pas si je prononce correctement ma question c'est quel éclairage mettre dans son atelier Bah ben, j'ai envie de te dire que ça dépend de ce que tu fais dans ton atelier si tu travailles avec des machines à bois j'aurais tendance à te dire des rampes les néons c'est bien mais ça fait effet stroboscopique sur certains outils, dont les toupies. Donc il faut faire un certain quadrillage au niveau de ton éclairage, c'est un peu complexe. Euh, il faudrait faire une étude. Il y a des, des mecs qui sont spécialisés là-dedans. On m'avait proposé de me faire une étude d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est. Et euh, peut-être qu'un jour j'y viendrai. Mais moi personnellement je mettrais de du LED. Ah, des padolettes, 6500K, éclairage euh, naturel, 6000 ou 6500K voilà, parce que bon euh, pour filmer, je pense je pense aussi aux vidéos, pas qu'à mon éclairage pour les machines euh, il faut que ce soit le plus blanc possible, voilà enfin pour moi, le plus neutre, enfin je sais pas comment on dit hein, j'y connais rien en, lumineux, en lumière une question alors de Anthony de l'instant des copeaux quel est ton rapport avec le site Jackie et Michel, et bien c'est simple hein je vous l'ai déjà dit, c'est mon plus gros sponsor alors je blague, je n'ai aucun rapport avec eux mais des fois j'aimerais bien quand même parce qu'il y a une petite pépite. Hmm. Ah, bref une question de TOTO taux. taux. 4136 abonnés euh, Auras-tu assez de chaises pour l'apéro non, clairement, non, c'est pas possible je vais être obligé de louer le stade de France, je pense non, je rigole, je suis encore loin des 60 ou 80 000 abonnés euh, un petit zénith à Nancy, ça devrait aller une question de luxe 47. Salut Franck. Alors ma question, c'est à quelle fréquence affûtes-tu tes, tes fers et ciseaux Et d'où te vient l'amour pour le matériel japonais Bon week-end de Pâques à toi. Alors vous voyez, la question elle est quand même assez. Euh, bah elle n'est pas, pas si jeune. Euh, quelle fréquence affûtes mes, mes fers et mes ciseaux bah C'est simple, dès que ça ne coupe plus. Voilà. Euh, ou que ça coupe euh, moyennement. On va dire. Parce que c'est coupé, non, c'est pas ça. En général, j'en mets un coup de fer. Ah non, en général, je mets un petit coup de, de pierre à huile euh, aussi, aussi souvent que je peux. Donc, quand je commence un, un ouvrage, j'essaye de, de raffuter rapidos euh, mes, mes ciseaux et mes fers de radeau. Et d'où te vient l'amour pour le matériel japonais Eh ben je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis attiré par le Japon. Que, euh, par les outils japonais. Leur savoir-faire, peut-être, parce que qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils font des trucs de dingue avec rien. Et c'est un peu ce qui me plaît. Et puis j'aime bien leur philosophie. Euh, donc, bon, je ne suis pas bouddhiste ni quoi que ce soit. Hein. Alors, je sais pas quelle religion ils ont bon, d'ailleurs. Hein. Moi, je dis bouddhisme, mais ça se trouve, c'est autre chose. Hein. Bon, c'est sûr, ce pas des musulmans ou des chrétiens. Euh, mais non, euh, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, je... ça me plaît de travailler avec des outils japonais. Alors, une question. Enfin un texte, ouais, enfin, c'est ouais, une question de Mathieu David Alors salut Mathieu, euh, ma question est la suivante Les outils à main ont leur importance pour nous deux Et j'ai l'impression que c'est souvent eux qui nous choisissent Peux-tu nous présenter ton outil manuel préféré et nous raconter son histoire Alors, voilà mon outil manuel préféré C'est mon premier ciseau à bois, je l'ai eu euh, très très très jeune C'est un ciseau Goldenberg de 6 mm c'est mes parents qui me l'avaient offert avec un maillet en bois, le maillet en bois c'est pareil je l'ai toujours euh, c'est certainement celui là qui a fait euh, pousser euh, la graine pour euh, l'amour du bois quoi. Enfin, vous m'avez compris quoi. Euh, vous voyez il est quasiment intact euh, j'ai pas beaucoup travaillé avec parce que je vous dis c'est mon premier et je veux pas l'abîmer il coupe il coupe très bien je la fute régulièrement même si je m'en sers pas euh, j'adore cet outil là certainement parce que c'est ma parent qui me l'a offert hein. il y a quelques, elle est 30 peut-être 30 euh, allez, 32 ans 33 ans, je sais plus il est là, il trône fièrement avec les autres ciseaux mais je vous dis, c'est bon, clairement c est, c est, Mathieu, c'est clairement mon, mon, mon outil préféré alors j'en ai d'autres hein, bien sûr, hein. j'ai ma garabarde, ma Gavarde, je l'aime plus que tout voilà. j'espère avoir bien. répondu à ta question Mathieu alors une question de Mathieu de l'atelier Passion du bois ça revient exactement à la même que Mathieu David quel est ton outil manuel préféré donc encore une fois mon petit ciseau à bois quel est ton outil électro électroportatif préféré et eh bien euh, de loin enfin de tous les outils, euh, de tout l'outillage électroportatif que j'ai je crois que c'est mes, mes défonceuses euh, la défonceuse c'est la toupie du pauvre enfin du pauvre, la <rire> façon de parler parce que bon ça coûte une lame mine de rien euh, c'est euh, assez quand même, c'est quand même assez magique comme outil. Euh, avec quelques fraises, on peut faire n'importe quoi. Et euh, le, le seul truc qui manque, c'est l'imagination. Donc, si vous deviez acheter un outil électroportatif, pardon, ça serait une défonceuse en premier. Enfin, pour bon, hein, euh, moi, voilà. Puis quelques bonnes fraises. Ne pas négliger la qualité des fraises. Autre question de Mathieu de l'atelier Passion du bois. <rire> tu es sur une île déserte, abandonnée. Et tu as droit à un outil. Tu prends quoi euh, Une scie japonaise, je pense. Une question de Thierry Tampapeari. Alors, euh, Thierry est à... en Polynésie française. Euh, Peux-tu nous montrer un dessin de ton futur atelier alors, alors, je vais pas te montrer un dessin. Bah, je vais te montrer un dessin, je vais essayer. Alors, une vue à la con. Alors, euh, je ne sais pas si c'est net, trop net sur la, la vidéo. Voilà. Euh... Une question de Pierre Malom, un petit lorrain. Euh... Tu en es nous de la construction de ton atelier. et eh ben comme je le disais, je ne sais plus trop qui, euh, il n'est toujours pas sorti de terre. Bah. Encore une question de Pierre Maloum une, une idée de ton prochain projet après le Malouf. Bah ouais c'est secret. Voilà, il va falloir attendre. Oui, ça va être un beau projet bien chiadé, t'inquiète pas. Voilà. Alors, euh, petite info, je pense qu'il va y avoir un mélange de bois et de, pro de, de résine carbone, ou enfin des trucs comme ça. Vous verrez, je suis en train de réfléchir au problème. Et si tu as besoin d'un coup de main, pas de soucis, tu me paieras en bibine. Alors là, il n'y a pas de problème. Euh, pour la bibine, je crois que je suis pas mal équipé. Euh, je précise que je ne bois pas beaucoup d'alcool. Pas, pas plus moins, beaucoup moins qu'avant. Alors, une question de Julien C. Depuis quand travailles-tu le bois Alors, je travaille le bois depuis l'âge de 13 ans. Voilà, J'ai eu une période où j'ai arrêté un petit peu, euh, au vu de mon ancien métier. C'était compliqué pour travailler le bois, mais j'ai toujours gardé à l'esprit euh, cette matière-là, cette essence qui est très très noble. Euh, As-tu suivi une formation Oui, CAP, BEP, BAC Pro. Voilà, et j'aurais dû, euh, si tout s'était bien passé, rentrer à l'école des arts et métiers. Malheureusement, le service militaire en a fait autrement. Et travailles-tu autre chose que le bois euh, Non, je travaille pas. Pas autre chose que le bois je fais beaucoup de photos par contre donc euh, certains d'entre vous on a vu quelques, ça passer quelques unes euh, et merci pour tes vidéos donc ben il n'y a pas de quoi suivre ça avec plaisir euh, ouais ouais non non je travaille pas autre chose que le bois c'est euh, non non c'est le bois qui occupe 95% de mon esprit je vis pour le bois une question de julien alors julien salut julien quel est l'outil qui te déçoit le plus et eh ben c'est simple je vais te le montrer c'est une espèce de. <rire> de guimbarde ou. de, de, de vastring à faire arrondi, de marque Kunz, voilà, numéro 50. Ça, Kunz, c'est de la grosse merde, je ne vous le conseille pas. Alors déjà, c'est fait en fonte, donc forcément la fonte, quand vous la faites tomber, ça pète. Donc euh, non, c'est je crois que c'est l'outil qui m'a déçu le plus depuis que je travaille le bois. Le plus, hein, je parle, parce que au euh, niveau qualitatif, c'est à chier. Voilà. Alors, une question de Kevin Gilbert. Coucou Franck, pourquoi le bouc bord de rire Eh ben <rire> pourquoi le bouc C'est simple. Euh, déjà, c'est un premier pour faire chier ma femme. Ça marche bien d'ailleurs, c'est pas mal. Enfin maintenant elle aime bien. C'est un peu. Euh, c'est un peu embêtant. Euh, non c'est en fait euh, j'ai des copains qui sont partis euh, à l'étranger pour certains ils sont pas revenus donc euh, j'ai décidé de me laisser pousser la barbe en hommage euh, c'est un peu compliqué à expliquer c'est euh, enfin certains de mes collègues me suivent sur, euh, sur youtube ils comprendront aussi pourquoi je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit que moi et euh, voilà je veux pas venir Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, ça me fait euh... des fois je... ça me fait mal au cœur quand même. Donc non, non en priorité c'est pour faire chez ma femme, voilà, on va dire ça. Euh, Serais-tu prêt à faire genre une grosse cousinate avec les boiseux? Alors ah, oui, techniquement c'est possible, on a fait une il n'y a pas longtemps avec des boiseux lorrains. Euh, on s'est super bien éclaté, on a bien rigolé, on a beaucoup discuté. Euh, J'aime bien ce genre d'initiative, je pense que ça pourrait être un bon trip. Euh, ouais, franchement, ouais, ça, me, ça me déplairait pas de trop, ouais. mais bon, le problème c'est la place. Quoi. Une ouais. question de Sébastien de cette Création Bois. Salut Franck, voici alors voici une question. Comment appréhendes-tu le fait de te lancer dans des projets avec beaucoup de complexité Amicalement Sébastien. Euh, bah, je l'appréhende du mieux, du mieux possible, hein. je m'entraîne, euh, je réfléchis, <rire> je passe beaucoup de temps. La preuve, le Malouf, 6 ans avant que ça commence à sortir de l'atelier. Euh, un truc complexe ouais, c'est bah, euh, compliqué hein, voilà. <rire> je peux pas te dire mieux sébastien euh, c'est beaucoup de réflexion savoir si tu es capable de le faire si tu as le bon, le bon pillage euh, c'est bah, ouais, un, un peu de cogitation c'est beaucoup de drill enfin le drill alors le drill c'est encore un truc euh, le drill, c'est répéter, répéter, répéter, répéter pour arriver au mieux à faire son exercice et le plus facilement possible. Alors, c'est une, une, un terme militaire, en gros. Euh, quand on était drillé, ça voulait dire qu'il fallait s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner jusqu'à la réussite de l'exercice. Euh, c'est comme ça que j'y arrive. Quand j'ai commencé les queues d'aronde, j'en ai bouffé, j'en ai bouffé, j'en ai bouffé, j'en ai, ai bouffé. Et puis ben, après, c'est venu tout seul. Limite, aller faire sans, sans traçage, c'est possible. Peut-être moins maintenant, mais c'est possible. Alors une question de Xav P Quad. Alors déjà pas mal de nouveaux génériques. Merci. C'est euh, Julien qui m'a fait ça. Vous allez voir, euh, vous, aurez, vous aurez, vu qui était Julien dans la dernière vidéo. Euh, après j'adore ton tampon de marquage à la fin. Merci. Et pour les questions, où, est, où en est-on Où en est ton projet d'atelier Alors toujours pareil. Et eh ben ça stagne. Voilà. Je peux pas dire mieux. Ça va venir, mais ça va être long vas-tu arrêter ton métier de carburant pour te lancer à fond dans la menuiserie clairement non euh, c'est pas possible le métier de menuisier ou d'ébéniste ne me fera pas gagner d'argent ou très peu Voilà. Euh, j'assure l'avenir enfin, de ma famille je fais un boulot qui me plaît mais celui-là me plairait encore plus malheureusement euh, si tu veux gagner de l'argent avec cette, euh, ce métier là il faut t'exporter c'est bon, c'est exporter, c'est ce qu'on risque de faire un jour mais pas tout de suite donc pour l'instant je garde mon job euh, pas le choix et puis bon il me, il me va très bien hein. au final on est, on est toujours bien là où on est ta femme a l'air d'être patiente avec ta passion est-ce toujours facile de la convaincre pour des achats de matériel alors euh, je vais te dire que ma femme est très patiente, ça c'est vrai elle aime ce que je fais elle va s'y mettre, elle s'y met déjà elle a déjà fait de la menuiserie un petit peu euh, est-ce facile de la convaincre pour des achats de matériel et bien en fait non, c'est pas facile de la convaincre je vais t'expliquer pourquoi, parce que je lui demande même pas en général quand j'ai besoin d'outils alors je sais ça va faire grasser les dents euh, j'envoie des courriers à, à des, des sociétés et en général j'ai des retours, des retours positifs donc euh, je reçois du matériel assez facilement Voilà. une question de Renaud de Renaud Créateur alors pourquoi est-ce que tu partages cette passion sur YouTube, sur Youtube et sur les réseaux sociaux en général quelle est ta philosophie derrière tout ça Alors pourquoi je partage cette passion ben, C'est simple parce que j'aime ça. Et il euh, n'y a, a pas beaucoup de mecs qui partagent cette passion-là. Enfin on est, on est quelques-uns maintenant, et si on doit être une quarantaine à faire, euh, faire ce que je fais, euh, c'est bien. Comparé aux états unis il y a plein plein plein de mecs qui partagent euh, pareil leur passion. Alors bien sûr, il euh, y, a, y a des buts qui sont louables, il y a des buts qui sont beaucoup moins louables. Euh, on a le cas d'une chaîne française où, qui, est, qui a un but pas très louable, mais bon... Ça, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne donnerai pas de nom non plus. Euh, moi, c'est par passion, j'aime ça, j'aime profondément ce que je fais, même si je suis insatisfait de ce que je fais, bien sûr. Euh, le partage du, pas du savoir, parce que ça fait pompeux, j'aime pas ce. ça fait con, je trouve. J'ai l'impression d'être un vieux schnock qui, qui, qui partage son savoir, j'aime pas ça. Donc, euh, j'aime montrer ce que je fais, c'est. Euh, le partage est gratuit, c'est ce qui nous reste, on n'est pas imposé dessus. Donc euh, ben, j'ai un conseil à vous donner, partagez tout ce que vous savez. Sinon ça va finir dans les oubliettes et puis on va se retrouver comme des cons avec des machines, des robots, des ordinateurs et on ne saura plus rien faire. Donc si vous partagez ce que vous savez faire, c'est déjà ça de prix et vos enfants auront peut-être une chance de pouvoir travailler du bois ou des conneries comme ça, plutôt que de mélaminer de merde comme chez Ikea. Voilà. À Ikea à par les crayons, il n'y a rien de bon. « Quelle est ta philosophie derrière tout ça ?» ben, je, je, je pense que j'ai résumé la, la situation. Euh, bon, aussi, euh, j'aime bien avoir les outils gratuitement. Ou pas. Ça, il faut pas le dire. Alors, une question de Jean-Baptiste Bournisien. Salut, JB. « À quoi ressemblerait ton atelier idéal ?» ben, Déjà, euh, ça serait compliqué. Il faudrait qu'il fasse au moins 200 mètres carrés. Mais bon, ça, c'est dans l'idéal. Voilà. « euh, De quel outil relatif au travail du bois, les sextoys sont, sont donc exclus Rêves-tu en ce moment ?» Euh, j'aurais tendance à dire la, la gamme complète des rabots Veritas. Voilà. Ou L'Indusen. Mais bon, c'est plus cher. Euh, ouais, les rabots Veritas me plairaient bien. Et, et puis, euh, euh, j'aurais tendance aussi à dire les. Les. Mmh. Comment ça s'appelle Les Gouges, Stubai ou euh... Pfeil. Là, ça me ferait rêver. Ça, c'est un truc. Euh... Bon. <rire> pareil, c'est inaccessible pour moi pour l'instant. De quelle est ton essence de bois toujours, de bois toujours préféré Bah, je pense que c'est le noyer. J'aime beaucoup le noyer et j'aime bien aussi l'érable, l'érable. Alors l'érable, pour moi, c'est pareil, c'est un bois qui est magnifique. Donc c'est deux essences. Je pense que c'est les deux essences de bois que je préfère. Ne penses-tu pas que les barbus sont les meilleurs Définitivement que si. C'est obligé que ce soit les meilleurs. La preuve Non, je rigole. Si, si, bien sûr, c'est les meilleurs, c'est évident. D'ailleurs, si on n'était pas barbu, on aurait un vagin, j'y vais. <rire> voilà. Une question de Samuel Girard. Est-ce qu'on pourra une fois se voir dans la vraie vie autour d'une bibine bah, Dès qu'on me parle de bibine, moi, je suis open. Pas de problème. Euh, Aurais-tu besoin d'un coup de pied pour ton nouvel atelier ah, Bien sûr, oui, j'ai besoin d'un coup de pied, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous avez des parpaings euh, qui sont euh, abandonnés. Je les accueillerai avec le plus grand plaisir, c'est comme si c'était comme si mes gamins, Il a pas de problème, je les aimerais pareil. Donc euh, faites-vous plaisir! As-tu déjà eu un job dans, dans le domaine du bois? Sinon, comment as-tu acquis cette expérience? Bah alors, Oui, forcément, j'ai eu un, un job dans ce domaine. J'ai fait mon CAP BEP BAC Pro en alternance dans un CFA à Poitiers, enfin Chanjo à Saint-Benoît. Euh, sinon, comment as-tu acquis cette expérience? Bah, c'est simple, avec des patrons ultra rigoureux. Euh, on n'avait pas le droit à l'erreur La première année, mon... alors c'est simple, ma première année d'apprentissage, j'ai commencé à 13 ans, c'était pas payé, c'était un pré-apprentissage. Euh, c'était un CAP sur 3 ans. Et la première année, bah, c'était euh, nettoyage, balayage, enfin nettoyage, balayage, ça revient au même, euh, allumer le poil, parce que le matin, on faisait... se pelait le cul dans l'atelier, et euh, c'était ramasser les copeaux, les trucs comme ça. C'était un truc merdique à mort. Mais ça forge le caractère et des coupons des dans le cul, j'en ai quelques-uns. le -bois .com. Alex, alors, quelle est ta bière préférée et serais-tu prêt à la décapsuler en début de vidéo Réponse à la fac pour la terminer à la fin. Bah écoute, ce que j'ai fait, alors c'est loin d'être ma bière préférée, c'était juste pour le délire euh, Jacques et Michel. Oui, encore un petit pouce rouge qui arrive, là, je vois arriver. Euh, bière préférée, j'aurais tendance à dire Orval, ça va te faire plaisir, ça je pense. Euh, une question de Xavier Demory. Les questions, c'est comme les conneries, ça vient au fur et à mesure. C'est pas faux. Mais bon, c'est pas une question. Alors, une question de Martin Gillette. Quel est ton investissement mensuel environ pour ton atelier Alors, j'aurais tendance à te dire, c'est proche de zéro. Euh, ouais, ouais, c'est proche de zéro, je te, je te le garantis sur facture. Allez, si c'est 20 ou 30 euros par mois, c'est voilà, tout, quoi. Euh, ouais, comme je vous le disais, c'est en partie grâce aux sponsor que bah, est, tout, est, tout ça était, a été réalisé euh, de temps en temps, ouais, je me claque un petit billet de 100 150 euros sur mon outil c'est très très rare euh, tout mon électro portatif a été offert euh, mes machines dans l'atelier ont été offertes enfin euh, j'ai eu plein de trucs d'offert, c'est un petit peu en partie euh, grâce au travail que j'ai fourni sur cette chaîne que ça a été possible et bien sûr c'est aussi grâce à vous parce que vous me suivez plus mon nombre d'abonnés monte, plus c'est facile et... <rire> et puis moi ça me permet je vous dis de, de faire des projets de plus en plus chiadés, euh, des trucs de plus en plus complexes, c'est dis, c'est grâce à vous, c'est pas uniquement grâce à ce que je sais faire euh, c'est aussi grâce à vous merci à vous une question de Bergeron Guy, quelle est la marque du rabot à main que tu as utilisé dans ta dernière vidéo, alors c'est un Kongcheng, Chen, je ne sais pas comment on dit, hein, je ne suis, suis pas chinois, euh, c'est un Luban, c'est euh, un, un Wood River, c'est enfin, en fait ces rabots-là sortent tous de la même usine en Chine, alors, certainement à Shenzhou, un truc comme ça. Euh, la référence, c'est un numéro 62 Low Back Angle, c'est le même que Samuel Mamias, sauf que lui doit porter une autre marque, je crois que c'est un Luban. Je suis pas sûr. Une question d'Armand Duménil. Pourquoi ne parles-tu pas de ta carrière professionnelle Ça aurait été très intéressant de savoir si tu touchais un peu de bois avant ou pas, et d'où tu tiens cette passion et ce savoir. Alors, euh, ma carrière professionnelle, je viens de dire, je suis chauffeur, chauffeur opérateur dans, sur l'aéroport de Luxembourg, euh, et aussi contrôleur qualité. Voilà, j'en ai parlé, il n'y a pas de souci. Ce que je ne veux pas parler, c'est de mon ancienne carrière, ce que je faisais avant ça reste euh, c'est euh, bon j'étais militaire il n'y a, a, a rien de secret hein, mais euh, j'ai un devoir de réserve et je m'y tiens voilà c'est comme ça une question de Mathieu de la chaîne what is it alors ça, ça c'est une chaîne que je vous conseille il a très peu d'abonnés euh, je lui fais un petit coup de pub parce que franchement ses vidéos sont tip top euh, allez allez faire un tour je vais je vais essayer de mettre un encart sur le, la vidéo pour que vous puissiez voir ce que c'est franchement euh, c'est euh, moi ça me alors moi je suis fan de, ma, de macro de vidéos de, de photos et tout ce qu'on veut ce euh, qui fait c'est top allez voir abonnez vous euh, tiens euh, je vous lance un défi euh, je veux qu'il y ait après cette vidéo au moins 1000 abonnés euh, je vous, je, je compte sur vous les gars franchement euh, c'est impossible que vous n'aimiez pas ce qu'il fait voilà euh, comment t'es venu l'idée de faire une chaîne YouTube eh ben... Alors ma chaîne YouTube déjà elle date de 2006 Ouais ouais 2006 Alors à l'époque Google et YouTube c'était deux entités différentes C'était deux sociétés différentes Donc je vous explique pas quand il a fallu changer euh, le nom euh, euh, quand, euh, quand Google a racheté YouTube Ça a été un merdier pas possible au niveau de ma chaîne Ça n'a pas été facile à gérer cette histoire euh... Enfin bref Comment est venue cette idée ben, En fait je voulais monter pendant que j'étais encore à l'armée, monter ma société. Et bon, j'ai vite rattrapé par la réalité des choses. Euh, je voulais filmer tout ce que je faisais, un peu comme fait euh, Laurent Jacquet, euh, JVS. Sauf que, ben, comme je vous le disais, pour vivre de l'ébénisterie, de la c'est ingérable. Voilà. Enfin, on y arrive, hein. Mais bon, si c'est pour faire de la fenêtre PVC et de la porte PVC, c'est moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est du vrai bois. Voilà. Du, du, du, du, du massif. Alors euh, l'idée de créer ma chaîne était venue comme ça Alors une question de Laurent de la chaîne Do It Yourself Bois et Comment est organisé ton atelier actuel Et bien c'est simple j'ai une partie travail du bois à la main Alors c'est là où je suis, là où je suis en train de filmer C'est là où je fais tout, quasiment toutes mes vidéos Donc c'est là où tous mes outils électroportatifs et manuels sont rangés Là où est mon établi, c'est mon cocon, c'est là que je viens me réfugier après le boulot quand je suis, je, je suis pas bien euh, J'ai la partie euh, garage, là où rentre la voiture, alors là c'est pas facile, il faut, faut bouger la, les machines tous les jours euh, Là il y a la rabot, la scie à ruban, la scie à format, la table de défonceuse tout est dans le gar la partie garage Alors c'est un peu, il euh, n'y a pas beaucoup de place Il y a 18 mètres carrés, mais alors je ne compte pas dans mon atelier Parce que c'est pas mon atelier C'est un peu le brin pour travailler Je me marche dessus euh, Donc dans ça bien sûr Vous avez le casier à bouteille, vous avez le casier à papier Vous avez toutes les mères possibles Inimaginables dans un garage Donc il faut jongler euh, C'est un peu compliqué Penses-tu faire une petite vidéo en mode apprentissage là-dessus Un peu façon mémento Alors Euh... Je suis, moi je suis plus dans, le, dans la réalisation j'aime pas trop euh, je, si j'aime bien montrer les outils comment on les utilise et compagnie mais c'est pas trop mon truc il y a Sébastien, Sébastien de la chaîne Seb, Seb Creation Bois qui fait ça très bien donc euh, je lui laisse le, la primeur du truc c'est vachement plus simple et puis je crois que c'est son domaine de métier donc euh, voilà ça sera vachement plus simple pour moi puis comme ça, ça me, je peux faire autre chose voilà je fais un petit peu l'anguille tu as tout ton masto stationnaire dans la même marque. Bah ouais, c'est Le Mans qui me l'a fourni. Euh... Non, c'est pas une promo. C'est ni un achat. Ça a été offert par Le Mans. C'est euh... suite à un, un courrier. Voilà, euh... ça, ça, ça, ça a bien roulé pour moi. Quoi. Perso je me renseigne à fond sur le matos avant d'acheter et avoir ton avis comme celui des autres sur le matos c'est super important pour moi Bah oui tout à fait euh... Alors je vous dis ouais, quand c'est le matos c'est de la merde, c'est de la merde, je le dis je ne cherche pas à comprendre Il ne faut pas tourner autour, autour du pot pour, euh, pour expliquer les choses euh, Je ne te pas du cul pour chez droit Donc euh, quand c'est de la merde, c'est de la merde Je vous l ai fait remarquer il pas si longtemps sur les disques euh, de la meuleuse Voilà, euh, il faut être franc ça ne sert à rien de tromper, de tromper les, les auditeurs après, ils vont bah, ils vont se barrer, puis ils en auront... Oui, oui, oui, ils racontent des conneries, mec et tout. Ouais. Non, non, faut être franc, faut dire ce qu'on pense de son outillage, et même si ça ne fait pas plaisir aux marques, bah, tant pis pour eux. Voilà, ils n'ont qu'à améliorer leur matos. Euh, alors, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas, pas été trop, trop déçu de ce que j'ai eu, mais bon, il faut quand même dire ce qu'on pense. Une question de Julien Louvradou. Euh, salut comment régler un robot à main Ah bah, alors là ça va être compliqué parce qu'il va falloir regarder des vidéos sur Youtube euh, c'est ouais, facile à faire mais bon, c'est compliqué à expliquer quoi. donc je te conseille de, de, de regarder sur Google Google est ton ami c'est mon ami aussi d'ailleurs très souvent euh, Youtube ton, ton tube est aussi très très fourni en vidéos là dessus euh, honnêtement te faire une vidéo sur, spécialement sur le réglage du rabot c'est un peu, euh, bah pour moi c'est pas une perte de temps mais bon euh, si, je dois, si je dois faire une vidéo à chaque fois pour outil -quel, pour expliquer comment on utilise et comment on règle un outil euh, je vais pas m'en sortir sachant que des, milliers pour, des, des outils pour la menuiserie et les menuiseries, il y en a des milliers quoi. donc euh, c'est sûr c'est un outil indispensable. Euh, je pense que la première chose c'est de bien affûter ton rabot voilà. après une fois que tu as bien affûté ton rabot tu vas vite comprendre comment le régler, il n'y aura pas de souci donc excuse-moi de te répondre comme ça mais euh, je peux pas m'attarder sur euh... ah, je peux pas m'attarder, ici, si, je peux mais bon, c'est compliqué quoi. Vous, voyez, vous voyez déjà le temps que je passe là-dessus euh, c'est ingérable quoi. alors, des questions de Victor B salut Franck, voici mes questions alors il y en a plusieurs euh, as-tu une formation dans le domaine du bois ou du bâtiment en général alors oui, je le répète formation de CAP, BEP, Bac Pro, menuiseré, moment du bâtiment euh, je me suis spécialisé un petit peu dans la commande numérique aussi sur NUM 750fx j'avais oublié, oublié. Ah, oublié de vous le dire ensuite, euh, combien de temps passes-tu dans ton atelier par semaine environ alors euh, j'aurais tendance à dire entre 25 et 30 heures je pense depuis combien de temps et comment cette passion pour le travail du bois est-elle née alors est, euh, j'ai déjà répondu, je pense que tu aurais vu la vidéo tu... ça remonte à très longtemps, hein. un petit ciseau offert par mes parents quand tu fais des vidéos sur la construction de ton atelier Alors. Euh, je, je ne pense pas euh, ça va être fait en parpaing donc euh, moi ça me... non c et puis mélanger euh, le parpaing avec le bois ça ne m'attire pas du tout Alors la maçonnerie j'ai horreur de ça déjà il euh, y aura beaucoup de photos oui ça c'est sûr mais euh, une vidéo non je pense pas une question de Jérôme Thomas salut Salut Sam, pour toi, quel, est, quel a été ton tout premier projet Mon tout premier projet, je l'ai toujours, il est là. Alors, c'est pas réellement un projet. Ça a été ma première réalisation. Alors, je, je pense que vous savez tous ce que c'est, vous l'avez tous vu dans mes vidéos. Ça a été fait, c'est la première réalisation que j'ai fait quand j'ai commencé le travail du bois. Alors, c'était chez mon patron. Euh, d'ailleurs je vais la citer parce que c'est une entreprise qui m'a beaucoup appris c'est l'entreprise Daniel Bonin à Vous vouiller la bataille dans le 86 euh, alors Daniel le patron m'a dit que pour commencer à travailler il fallait déjà avoir une boîte où mettre sa pierre à huile alors, alors euh, une question de Marévolte jardinage bricolage très original comme pseudo c'est la première fois que je vois ça euh, des questions quel âge as-tu 40 ans. Euh, depuis combien de temps es-tu tombé dans le sac de copeaux Depuis euh, tout petit. Un peu style Obélix. Voilà. Euh, as-tu d'autres passions Oui, photo, VTT, euh, VTT euh, descente, VTT enduro, euh, le kitesurf, euh, enfin, tous des, des trucs comme ça. Quoi. Quel est ton métier actuel J'y ai déjà répondu chauffeur-opérateur sur l'aéroport de Luxembourg. Euh, Bricole, tu autre chose que du bois, charpente, électricité, jardinage Alors, charpente, non, mais je vais être obligé d'y venir. Électricité, oui, ça m'arrive. Jardinage, non, j'ai horreur de la terre, j'aime pas me salir les doigts, me mettre les doigts dans la terre, c'est pour moi, c'est pas possible. Alors, je. j'aime pas ça. C'est le, le, le toucher, j'aime pas. Voilà. Euh, restauration de maison, oui, c'est pas la première et c'est pas la dernière, enfin, je pense. Euh, D'où te vient ton langage des fois salé euh, 17 en armée. Voilà, je peux pas être plus clair voilà, ensuite euh, une question, d'ailleurs je crois que c'est la dernière, oui c'est la dernière, une question de Gérard Crémier sympa le tampon, comment tu l'as fait et où tu où, où l'as eu, alors le tampon je l'ai fait faire euh, dans une boîte chinoise, enfin, sur internet, sur euh, AliExpress, euh, c'est grâce à alors J'ai vu un post passer sur euh, copain et Copo C'est euh, Cornelius Agrippa Alors je sais pas s'il me suit, je ne sais pas du tout C'est grâce à lui que j'ai découvert le site euh, qui fabrique ça Alors euh, je vous le mettrai dans la description de la vidéo C'est super bien fait Alors moi pour hasard, le premier fer qu'ils me font, ils me font une erreur Ils oublient un i ouais, ça fait con mais bon c'est pas grave donc euh, je leur ai dit que c'était pas bien. Ils m'ont fait le faire gratuitement. Ils m'ont renvoyé le faire gratuitement. Et le deuxième est là. J'ai un petit peu modifié le design entre temps, mais le travail est exceptionnel. Alors c'est fait à base de, de laiton, je sais pas ce que c'est. Euh, bref, ça a été fait entièrement à la commande numérique. C'est hyper fin. La gravure est hyper fine et il n'y a rien à reprendre. Donc euh, je vous le dis, je sais, ce, alors c'est pas alors ça c'est attendez, je, je vous précise un truc. C'est pas pour flatter mon ego ou quoi que ce soit. Je veux que dans, dans quelques années, il y ait une trace de mon travail. Alors, même si je suis qu'un petit amateur, euh, j'aime bien savoir que telle ou telle personne a eu ce, ce meuble-là ou quoi que ce soit. Quoi. Enfin, ils tous compris que c'est juste pour marquer, qu'il y ait une trace. Voilà. Alors, une question du Pierre F. Comment j'ai réalisé l'animation au début de, mon, de mes vidéos C'est simple, c'est pas moi qui l'ai fait, fait, du moins. C'est un ami, Julien. Euh, vous l'avez vu dans la dernière vidéo sur la réalisation des... des top armes. Donc, c'est Julien qui est spécialiste là-dedans. Enfin, spécialiste. Euh, il touche un petit peu sa bille. Il touche gravement sa bille, même. Euh, il a fait ça sur euh, cinéma 4D ou Blender. Enfin, je sais pas, j'y connais rien. Donc, euh, je lui demanderai à l'occasion si ça peut, ça peut te rendre service. Ensuite, le, le volume du sac de copeaux. Et bah, écoute, euh, 1,5 m3. Ça peut te. <rire> J'en ai, ai pas mal à côté. Une question d'Olivier Maclé. Quelles sais pas si je bien. Quelles fraises ont été utilisées bah, c'est des fraises Whiteside. Alors, voilà, elles sont là. Euh, Whiteside Ruderbit Industries, c'est euh, c'est le top du top en termes de fraises, en termes de tranchants, c'est un truc de ma boule. Euh, la référence. C'est Slotting Rabbetting pour la fraise à feuillurée, la référence est 1922 Et la fraise à quart de rond, c'est la 2010, voilà, j'espère avoir répondu à ta question Ensuite, euh, mes plans, enfin c'est pas des plans, c'est des gabarits euh, Ça vient de chez Charles Brox aux états unis donc tu as, donné, tu, as tu connais déjà, donc vraiment bon, tu dois trouver Et je préfère Charles Brox à, aux autres, voilà avoir répondu à toutes vos questions je suis en général assez franc euh, comme je vous le disais je ne tortille pas du cul pour chier droit donc quand ça me plaît pas je le dis euh, donc il n'y a pas eu de joker enfin, je crois pas j'ai pas le souvenir d'avoir le, dit le mot joker euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, si vous avez des questions encore une fois vous les mettez dans les commentaires de la vidéo j'y répondrai alors, euh, faites-vous plaisir avec les petits pouces rouges et les petits pouces bleus. Partagez la vidéo si ça, vous, ça peut vous faire plaisir. N'hésitez pas à en parler. Ah si, petite, euh, petite remarque. Non, pas une remarque. Il euh, y a aussi sur Facebook la page créolinium.fr. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, je ne fais pas de pub. Je n'ai pas besoin de me faire de la pub. Euh, je n'ai pas besoin de payer euh, pour me faire de la pub. Je n'ai pas besoin d'acheter des likes. Euh, juste, j'en parle. Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Euh, Je ne vais pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Merci à vous. C'était Franck de Creolinium. A bientôt les amis. Ciao.